Hey Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire un tawashi. Oh, tawashi Non, le tawashi n'est pas un sport de combat, mais une éponge recyclable. Alors, vous allez me demander pourquoi on ferait un tawashi, alors qu'on trouve plein d'éponges dans le commerce, pas cher et... Pas cher c'est le seul euh, argument que je peux trouver. Alors déjà, parce que c'est marrant. Et en plus, il faut savoir que la production d'éponges déploie des ressources fossiles et forestières, que euh, les procédés de production sont énergivores et euh, la capacité de recyclage est très faible. Et surtout, surtout, ce ne sont pas des produits biodégradables. Et ça, on n'aime pas trop dans les bons plans. Faire un tawashi, vous avez besoin d'une planche en bois, d'un marteau, de 20 clous et euh, d'une vieille paire de chaussettes, une vieille paire de collants ou un vieux t-shirt. Je vous montre comment on procède. Alors tout d'abord, vous prenez un plan de travail où vous vous sentez à l'aise. C'est mieux quand même de laver son vieux t-shirt, ses vieilles chaussettes avant de faire votre éponge. Vous coupez 10 bandelettes euh, d'une épaisseur de 1 ou 2 cm. Et ensuite, vous allez euh, planter des clous, tout ça pour former un carré. On a besoin de 20 clous, donc vous allez planter 5 clous de chaque côté, euh, des 4 côtés de votre carré. Alors, tout dépend de la taille que vous voulez donner euh, à votre éponge. Euh, moi, je vous recommande de faire euh, un carré de, de, de 15 cm sur 15 cm. Maintenant que vous avez planté tous les clous et que vous avez formé un carré, vous allez pouvoir tisser vos bandelettes euh, exactement de la même façon euh, que le tricot. Vous allez voir, c'est assez rigolo. La euh, technique est simple. Installez une rangée de bracelets sur le métier à tisser. Ensuite, enfiler les perpendiculaires en tissant un coup au-dessus, un coup en dessous. Il vous suffit en fait de saisir le premier anneau qui est situé dans le coin haut droit. Vous Écartez cet anneau entre votre pouce et votre index et vous faites glisser l'anneau suivant dans l'anneau que vous tenez. Vous tirez légèrement afin de tasser l'ouvrage, puis vous procédez de la même façon avec l'anneau suivant et anneau après anneau en faisant le tour de votre éponge. Et ensuite, vous allez faire un nœud avec la dernière boucle. Et voilà, votre tawashi est prêt prêt à l'utilisation. Sachez que cette, euh, cette éponge euh, peut être utilisée exactement comme une éponge euh, traditionnelle. Ce sera absorbant et vous pouvez la passer à la machine. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait 1 pour l'environnement, 0 pour les déchets. Alors voilà, c'était la recette du Tawashi. Dites-moi euh, si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos photos de Tawashi. Il peut y en avoir des super jolies. Euh, dans les commentaires, je vous ferai un plaisir de, de les regarder et on pourrait éventuellement faire un petit concours, ça serait rigolo, un petit concours de photos de Tawashi dans les commentaires. Et si vous voulez retrouver d'autres astuces zéro déchet et recyclage, n'hésitez pas à rejoindre le comptoir de la Débrouille, c'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Salut